Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaliser une vente sans même vous en rendre compte Ce genre de vente qui se fait naturellement, sans forcer, sans mendier, sans négocier. Et si ça, ça devenait votre standard Vendre sans avoir l'impression de vendre, ni pour vous, ni pour vos clients. C'est exactement ce que je vous propose dans cette formation. Les vendeurs maladroits sont très souvent les rois des monologues et on les voit arriver à des kilomètres. Si vous aussi, vous ne voulez pas imposer ça à vos clients, si vous aussi, vous voulez mieux qualifier vos prospects et améliorer vos résultats, alors cette formation est faite pour vous. Concrètement, comment ça va se passer On va travailler en groupe et identifier les vrais problèmes et les douleurs psychologiques que vous résolvez pour vos clients. Une fois que c'est fait, nous allons rédiger des questions qui peuvent être facilement placées dans une conversation et c'est justement ce qu'on veut faire, on veut transformer votre pitch en un échange, une vraie conversation. Après cette formation, vous repartez avec votre analyse pour votre activité. Si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Attention, le nombre de places est limité. Et rappelez-vous, les clients adorent acheter, mais détestent être vendus. A bientôt